Bonjour je suis Frédéric Pierson et je vais vous présenter aujourd'hui le troisième épisode de l'automatisation du poêle électronique piloté par SMS avec la carte NADAT. Donc on va faire une manipulation sur table avec euh, sur la scène les différents éléments qui vont nous servir à, à faire cette démonstration. Donc, une alimentation un power bank avec un petit euh, un petit afficheur qui permet de visualiser la tension et, euh, et le courant consommé par le périphérique donc là j'ai une tension qui est de 5 0,9 et un courant qui est nul puisque en fait rien ne consomme la carte nadat ou plutôt la mezzanine de carte donc euh, euh, j'ai euh, travaillé euh, un bon bout de temps sur un petit boîtier en impression 3D qui permet de, de réaliser une mezzanine pour, pour ce poêle. Alors il y a différentes possibilités de fixation. Je ne vais pas vous dévoiler tous les, tous les les trucs et astuces de ce boîtier. J'ai pris la base uniquement pour avoir quelque chose de, de pratique pour pour vous présenter dans cette vidéo, et donc pour ce faire, j'ai euh, opté pour la version euh, aimant euh, du boîtier, donc deux petits aimants qui euh, néodyne qui, euh, qui, euh, euh, qui poussent pas mal, ils, ils tirent 2 kg chacun, et euh, comme support, bah, j'ai choisi euh, euh, un tube métallique euh, que, qui me restait, c'est en fait. Euh, c'est en fait quelque chose qui est un tube pour de la tringuerie de paccard, Et donc, ça, ça tient bien. En plus, orientable puisque le tube est rond. Voilà, tout va bien. Donc, on va commencer. Euh, on va câbler cette carte. Donc, j'ai déjà fait le montage des entretoises avec les écrous. On va la câbler sur le petit simulateur euh, que j'ai fait. Alors, quelque chose de très, très simple. Une pile 9 volts, une résistance et une grosse LED. Euh, donc voilà, quand, euh, quand le contact se ferme, ben on allume euh, au niveau de la carte, donc c'est une carte qui a plusieurs périphériques on va utiliser uniquement le relais euh, mais elle a plein d'autres possibilités euh, donc le relais, euh, trois bornes euh, le, le contact euh, euh, normalement ouvert et le contact normalement fermé et... Euh, et le contact mobile qui va, qui va quand on va alimenter la carte aller du normalement fermé vers normalement ouvert. Donc là, si on regarde, on va utiliser la vis 2, le, la borne 2 et 3 en partant de la gauche euh, pour avoir un contact normalement ouvert et donc sous alimentation qui va se fermer. Donc je vais câbler ça. Il y a un petit bornier à vis, donc c'est très pratique. Alors, un avertissement, cette euh, carte ne mettait surtout pas du 220V dessus, euh, c'est du 24V maxi, et euh, au niveau du relais, bon, le, le fabricant parle de 2A maxi, mais quand on lit la, la, la datasheet du, euh, du, euh, du relais, ben, en fait, on voit que c'est un relais 2RT, deux, con, deux contacts repos travail et, euh, et euh, en électronique quand on met en parallèle deux contacts de 1 ampère eh ben on n'a pas 2 ampères ça ça ne fonctionne pas comme ça on a moins donc soyez prudents, et euh, moi je dirais que ça marche bien jusqu'à 1 ampère euh, voilà mais pas deux ensuite la carte, donc la, la Raspberry Pi. Alors, euh, j'ai un petit peu changé des choses. La conception du boîtier m'a amené à penser que il fallait avoir quelque chose de très très modulaire. Et, euh, et surtout d'un petit peu universel. Donc j'ai trouvé euh, un connecteur. Euh, je suis suis même fabricant que cette carte. Euh, qui est un connecteur, un linder 40 points. Avec des pattes de 11 mm de long. Euh, donc je l'ai soudé sur la carte... Euh, euh, raspberry et euh, on voit euh, donc j'ai euh, euh, mis la partie femelle en bas et la partie mâle en haut euh, la carte nadat elle euh, j'ai euh, soudé le connecteur de manière normale conventionnelle pour avoir la compatibilité avec tous les euh, toutes les versions de carte raspberry euh, notamment les raspberry 3 euh, euh, sur laquelle la carte peut également aller. Voilà. Ici, j'ai mis la carte SD que j'ai préparée avec la distribution euh, Nadia. Alors, bon, si vous suivez bien les, euh, le tuto, vous devez arriver au bout. Euh, C'est euh, bien expliqué. Et euh, surtout, euh, n'oubliez pas de patcher euh, la distribution. Il y a juste cette petite commande à rajouter qui permet de. Euh, de d'ajouter au groupe GEMU euh, l'utilisateur PAI et, euh, et qui permet au Flow node de, de fonctionner. Voilà. Euh, donc je vais plugger la carte. Voilà, on est à l'étage 2. Et ensuite, alors je vais mettre les, les petites entretoises de 11 mm. C'est les mêmes que j'ai utilisées pour la première carte. basculer un peu pour vous montrer peut-être le vissage. C'est moins pratique pour moi, il faut y voir. Voilà, 3 et 4. Vous pouvez bloquer avec la petite clé. Euh, alors, si, euh, si vous faites l'acquisition du boîtier que je présenterai, que je proposerai à la vente plus tard, vous aurez la petite clé pour, pour réaliser le serrage, voilà, le serrage des entretoises. Voilà, enfin la carte Nadat avec sa carte SIM. Voilà, j'ai la mezzanine complète. Donc je vais euh, mettre euh, l'alimentation. Voilà, je vais dégager un peu le terrain, enlever la clé et démarrer le power bank. Ici, on ne consomme pas dessus, euh, il s'éteint. voilà. Donc la carte démarre. On commence avec une consommation de 150 mAh. Donc la distribution, euh, le, le service euh, de démarrage du euh, voilà, vient de. Il euh, y a un petit service hein, qui, qui permet de démarrer automatiquement la carte NADAT à la mise sous tension. Euh, et donc euh, voilà, la carte là, euh, elle a bouté et même elle a accroché le réseau puisqu'elle elle clignote euh, douce, euh, tout doucement. Donc là on voit que on a une consommation de. Euh, euh, de 250 mA euh, en 5 volts euh, ben on a un watt un watt de consommation voilà donc du coup je vais pouvoir me connecter euh, sur euh, sur la carte euh, sur la carte euh, qui aille Et euh, pour cela, il va falloir que vous connaissiez votre adresse IP. Euh, et donc, euh, bon, vous avez tous une box. Euh, je ne vais pas vous faire la, la démonstration jusqu'au bout, mais euh, moi je suis chez, chez Free. Euh, et donc, euh, si vous allez dans la, la, la console d'administration de votre, de votre box, vous pouvez voir euh, euh, quelle adresse IP a été... Euh, attribuer à votre carte sans, euh, sans avoir branché un écran, un clavier, euh, toutes ces choses là quoi. Et puis euh, vous pouvez même euh, rajouter un, un, une réservation de bail euh, sur le serveur DHCP pour euh, avoir tout le temps la même adresse IP. Donc moi c'est le cas. Et donc euh, cette carte euh, il y a une adresse Mac, euh, le, le serveur DHCP de ma box euh, lui attribue l'adresse IP euh, 192.168.1.20. Euh, voilà. Donc je me connecte, euh, l'utilisateur c'est Py et le mot de passe c'est Raspberry. Je crois que j'ai trappé trois fois R, non c'est bon. Euh, et donc là, ben, euh, on, on est euh, sur une console euh, Raspberry. Et donc euh, euh, voilà, on peut, on peut voir euh, tout euh, ce qui se passe au niveau espace disque. Euh, bon, Ce qui paraît ce qui, ce qui, paraît intéressant, en fait, pour, pour être sûr de, de ce qu'on fait, c'est de vérifier euh, euh, l'état de la de la carte, donc la, la, la carte euh, Nadat, elle est on, euh, de vérifier l'état des, euh, des services, système CTL, euh, status, donc on va regarder GEMU, voilà, GEMU tourne, il est actif, running, et si je regarde... « Node-RED ». Lui aussi, il tourne. Donc tout va bien. Voilà. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un SMS à tous les services sont actifs. Je vais envoyer un SMS contenant 1 au numéro de la carte SIM de la carte NADA. Et je devrais allumer la LED. Mais avant, euh, ce qui est quand même intéressant, c'est d'aller euh, voir euh, ce qui se passe dans euh, Node-RED. Et donc, Node-RED, ben vous, euh, vous allez programmer et l'utiliser à partir de votre PC, en tapant l'adresse IP de la carte NADAT et en allant sur le port HTTP 1880. Et donc là, ben on voit le serveur Node-RED et on voit le flow euh, qui est déployé donc il a euh, qui est en train d'attendre que un sms arrive donc je vais faire ça de suite je vais envoyer un sur la carte d'un date donc on voit qu'on a reçu un euh, on a reçu le, le SMS, il a été traité, et euh, on allume la LED. Ou, euh, si on avait le poil connecté, on, allume, on allumerait le poêle. Voilà. Euh... Euh, ben je vais faire inverse, je renvoie 0. Alors, je viens de faire une erreur, je viens de l'envoyer haut. Donc ça, ça ne marche pas. Voilà, je viens d'éteindre, euh, je viens d'éteindre euh, le relais, on a entendu un claquement, euh, qui fait plus de bruit euh, au relâchement qu'à qu la connexion. Voilà. Et bien voilà. Donc vous avez euh, vous avez euh, l'explication du, euh, du flow euh, sous le blog Aratronic, pour bien comprendre ce qui se passe. Euh, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à, à bientôt